Elle est là, frère de légende. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de Yu-Gi-Oh! Booster, frère de légende. Avec des petits courribos qui sont dedans, c'est super appétissant que ce que je raconte. C'est super mignon, c'est super cool, c'est super. Voilà, j'attendais. J'arrive à la bourre pour l'ouvrir, j'étais pas mal occupé et des priorités. Voilà. Et on s'ouvre ça, malgré que c'était la boîte que j'attendais le plus longtemps. Est-ce qu'on la déglingue ou est-ce qu'on la déglingue pas Je parle de la boîte. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à choper Bah, il y a du Dragon, déjà, du Starlight. Dragoons, du léviathan, il y a un des magiciens qui est réédité il y a la gouttelette à choper aussi en secret à l'intérieur et euh, bah, tous les couribos, et l'objectif ce serait d'avoir le playset des couribos et pourquoi pas euh, une starlight et voilà, on va sortir tous les boosters ça hyper, quand même. alors il y a 5 cartes par booster et il y a un total de 24 boosters ça fait 24 x 5, 24 x 24 on a, voilà <rire> à la flemme la flemme de compter. Allez, let's go Oh là là. On va tous les ouvrir. attraper les tous. Les couvrir. Hop Le premier, on le déglingue. C'est le... comme ça. On commence avec... Du coup, oh, le kaiju Le nouveau kaiju qui est sorti. Ok, c'est pas mal. C'est le papillon. Donc, Gadalra. Le kaiju. Chemin, lumière, d'étoiles, Ça, ça pue du cul. Spectral Dai. Innister du coup, festin du vide que je ne connais pas. Donc on m'a dit il n'y a que des ultras. Et la dernière c'est une secrète. On commence avec la première secrète qui est carte de Piri ça C'est pas mal. En vrai, le fait qu'il n'y ait que des ultras et une secrète, c'est grave cool. Et ça permet d'aller grave vite pour l'ouverture euh, des plus nantesques. Donc si on chope la Starlight, on se voit tout ce qu'il y a après derrière. Ça va être comme ça. Alors on commence avec Astraltopie. Eidos, l'écuyer souterrain. Numéro 39, Utopie. Ah, crépuscule à 5 étoiles, la première magie du coup des nouveaux decks euh, Kuribo. Et un renoncé animant en secret. On va mettre les secrets d'un côté. Voilà. Et le reste On va faire. Comme les, comme les professionnels dans la Yugi Sphère. Putain ils les cartes sont beaucoup plus qualies. On m'avait dit que les cartes étaient, étaient plus qualitatives. Effectivement, ne serait-ce qu'au toucher ou au niveau des artworks. Il y a très très très... Euh, bah, on va voir pas du tout même de défaut. Pour une fois, elles sont bien centrées. Elles sont bien belles. On va très bien la harter. L'ancien chevalier noble. Yes, Coriborne. Ça, c'est nickel. Ah, une première mi-sprint. Utopie Force. Hyper magie en plus. Ok, sur le titre. Why not C'est cool. Ouais, Kuribé. Donc Hop, nouveau Kuribo aussi qui sort. Et double explosion pour la secret. va okay. les. Okay. on verre par terre. On passera un coup de balai après. Hop là Épée du pingouin. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi du pingouin là dedans Affaire de la destinée. Porte renfermée âme. Recherche de fossiles. Et la sicrète c'est un monstre. Ah, c'est le porteur du bouclier chevalier noble. Il y a chevalier noble dedans. Il y a du chevalier noble. Ok. Sympathique, sympathique. Terrains Exhal. Invitation des ténèbres. Dragon étoile filante. Cool. Je ne sais pas qui était dedans. Docteur D. Et la cicrète... C'est un monstre 300-200. Et c'est le Kuribo Potartiste qui cote un tout petit peu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Le premier Kuribo euh, en secret, euh, c'est cool. Là, ouais, je suis content. Il est tout beau en plus. Et là, il me fait des clins d'œil. Il fait. Bien joué avec moi, viens. Viens, on est bien, bien. <rire> Mort de mer silencieuse. Fusion aux yeux rouges. Oh, la Béatrice. Béatrice est très très belle comme carte. Béatrice, la dame éternelle. Très joli X6 de rang 6. Invocation de la. Tempête et ok, du lirilusque, coup de... ok coup d'oiseau en secret, c'est cool. Donc il est prévu de faire le deck Lirilusque un de quatre, que je trouve euh, fort sympathique. Infernoïde Decatron, euh, Hyper Force, Utopie Force Hypermagie en plus, Crocaché de la Vengeance, très très belle carte. Le curibé. Putain, on a déjà un doublon en curibou alors il y, a, il y en a plein de nouveaux, c'est dommage. Et papy des métaux en secret. Euh, ça, ça pue par contre. Hein. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu de chance dans cette display S'il vous plaît, la chance, je vous invoque, je vous appelle, je vous demande de venir. Euh, destrier des chevaliers floraux. Euh, magicienne, c'est fana. Désolé, j'en perds mon latin. Euh, c'est fana. Insector, Hexas, Carabée. Requin à gauche. Ouais, Souvent on regarde plus à droite euh, et euh, ZS sage utopique. C'est on va dire, genre, j'ai je regarde à droite, on va me dire, c'est Quentin, il est de droite. Enfin, il seul Quentin peut, euh, se... Enfin, seul, seul Quentin. Seul ceux qui m'appellent Quentin ont le mérite de m'appeler Quentin. Kuribou, qu'il est beau. Celui-là, il est beau. Comme Kuribou. Euh, Arsenal, Zen Noyeux Automate. Mission de capture, Kaiju. Je sais pas qui Kaiju. Ah, bah ben, voilà, Kuribei. Putain, c'est cool les courbes qui tombent. Et frais Kragen furtif. S'il y avait la Starlight, si la Starlight elle sort, ce serait trop bien. Ce serait vraiment trop bien. Y XYZ, Interférence Cypher, Invocation de la tempête, Idéal écuyer céleste. Et, et, et, et, et, et c'est retour d'elle en secret. Mais, oui. bon, comme je pas de chance, il y en a, ils ouvrent là. Jamais de booster. ils font leur première vidéo, ils sont des dingueries. Recherche de fossiles. Magicienne, c'est Dafada. Encore un doublon du coup. Forme KO, d'argent, magir en plus. Je sais quoi ça. Ely, c'est Lyon, Ah, c'est électroménager comme deck, ok. Et en secret, c'est l'intixi, c'est l'immond 99, dragonnier, utopie. Que je ne connaissais pas, donc c'est assez sympa de l'avoir. Ensuite, Interruption du sommeil de Kaiju... Insector, Hexas, Scarabée, Catapulte, Zexal, Épée du Pingouin, Rayon Utopie, Léonine, Ultime. Hey, il y a quand même pas mal d'Utopie qui tombent. J'aime bien les Utopie, hein, c'est rigolo, hein, mais. Euh, on pourrait avoir du Kuribo, s'il vous plaît, dans une display Kuribo. Putain, c'est pour, euh, pour un ami, c'est pour moi. <rire> ah bah ben voilà, Kuribo. Ah putain, avec euh, l'artwork alternatif. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, le Boss Monster, Kuri cur Babylone. Donc ça c'est. On commence à voir ce qu'il faut pour faire le décoribou. Transformine. T'as que du Kuribo là-dedans. À nouveau le kaiju qui tombe. Et la secret, c'est une piège, c'est le choix de renaissance. Moi, ouais, c'est pas. C'est pas spécialement euh, officiel. La secret, là, plus caca là. Euh, Infernoïde Decatron. Crépuscule à 5 étoiles. Interruption du sommeil de Kaiju, on a déjà les euh, trois pour l'interruption. Protection des numéros. Et.. et, et... Non J'ai eu la Dragoon Putain, j'ai eu Dragoon. Oh, la vache. Euh, ça part direct en sleeve. Alors là. Alors là, mais c'est pas possible. Oh, alors là, alors là, oh, là, là, là là, mais c'est la Starlight. Je sors une Starlight, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je, je sors la Starlight. C'est un truc de fou. Personne va me croire. C'est un truc de fou, on m'a dit direct, tu le double sleeve, tu le... Ah bah ouais, non, mais là, direct... J'en ai presque les mains qui tremblent. Ah, oh, j'étais pas prêt. Oh putain. C'est un truc de fou. Comme quoi, il y a des choses qui portent chance des fois. Euh, vous savez quoi On va continuer. Et on va se garder le dernier boostant en CV. parce que. Voilà. Oh putain, la vache. Oh cette dinguerie Oh cette dinguerie Mais putain c'est dingue Le dieu couvert de glace, Cinq chemins de lumière d'étoiles, porte renfermée âme, barrière de glace, et gratinion vitesse rouge, j'en ai rien à foutre de ce qui tombe après ça, truc de fou Ah oh, la vache, le dragon quoi On va le mettre là, mais putain c'est dingue Ah j'étais mais tellement pas fait Comme quoi il est... Franchement, faut toujours croire au bonheur. Transformine, festin du vide. Lancier, chevalier noble, miroir blanc. Ah, c'est la fusion euh, pendule, ok. Je déteste ces cartes. <rire> le dragon va pas, mais venu, venir. Je déteste, putain, j'ai eu dragon. Je, je suis désolé, j'avais même pas à me concentrer sur mes soumets. <rire> Interruption du sommeil de Kajou protection des numéros, chevalier fantôme du gant en lock, maison de poupée, diabolis le pirate de l'esprit. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Interférence safer. Et... Le pire, c'est que même malgré que je sois content d'avoir eu Dragoon, j'ai toujours pas le playset de <rire> Je J'suis toujours un gros con qui cherche toujours ce qu'il y a pas. Euh, Résurgame Xyz. Idéal, écuyer, céleste. Requin à droite. Ah bah ben voilà, à droite c'est mieux. J'ai toujours dit qu'à droite c'était mieux. Et oh, Dragonroid. Ah mais là je suis refait de chez refait de chez refait de chez refait de chez refait numéro 39 utopie Curie Bay il y a enfin le Kuribo qui tombe protection des numéros les fantôme de gants en numéro 99, dragonnier utopie Et là deuxième dragon qui tombe Non non je déconne On a déjà une carte qui vaut je sais pas quand même 2 euros là, de centaines d'euros Maison de poupée Docteur D Arc démon du monde mental Crocaché de la vengeance Parade déjouée ah, je suis vraiment enfin, les decks comme ça, un peu mignon, un peu cute, c'est un truc de fou. Allez, plus que 3 boosters et on a terminé. Alors, dragon, étoile filante, combativité AI, mission de capture kaiju, ZW20, force D, force D, ok, en, en secret. De la ah, franchement, j'ai de la merde en secret. J'ai de la merde en secret pour, pour moi. Par contre, qu'est-ce que. Coup. Ah, Kuriba Par contre, j'ai eu la chance je passe en rythme. Miroir de glace, Infernoïde Decatron, Recherche de fossiles et du Altergeist. Ok, bon, finalement, je vais quand même ouvrir le dernier booster. On se les deux derniers. Tant pis. Il Faut vraiment que j'arrive à avoir le playset de Kuriba, j'ai pas envie de les acheter. Automate, Chevalier de glace, Miroir blanc, Kouribon, enfin Le Kuriba qui tombe et Mina, la Santores. Oh, il est sympa celle-là, franchement. Et le dernier booster ah, c'est ouf! Combativité, Unister, mister, Destrait des chevaliers floraux, ZS sage, ouroboros, Hortie de mer silencieuse et du tir à infernoïde. J'ai de la merde en secret, je vous le dis tout de suite. C'est pas pour les secrets, mais la Starlight, et regardez-moi cette pépite. Waouh là là, là là là là là putain, c'est dingue! On vous verrez pas parce qu'on voit pas bien la rareté parce que c'est slivé, mais waouh! On termine vraiment sur euh, moi qui prends la pause avec euh, le dragoon, comme ça, là en mode, euh, salut, je suis un instagram <rire> Je flex. <rire> Allez, bisous <rire> à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Là, je suis content, je suis refait, je vais...